Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder comment résoudre un exercice en Python. Alors, pour cet exercice, euh, donc, il faut être OK euh, avec les fonctions, les listes. Il faut savoir aussi parcourir une liste. Alors, en plus, on verra euh, donc comment euh, commenter euh, le code. Et euh, même euh, carrément en plus, on va parler des, des assertions. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire euh, par rapport à cet exercice? Alors, l'énoncé, donc, c'est un énoncé qui est très court. On nous dit qu'il faut écrire une fonction qu'on va appeler maxList. En entrée, on va avoir un paramètre qui est un tableau non vide de nombre, donc un tableau de nombre non vide. Donc euh, on va représenter ça sous la forme d'une liste en Python et on veut que ça renvoie, donc que ça retourne. On veut que le résultat de notre fonction ce soit le plus grand, c'est-à-dire le maximum. Alors, il y a deux exemples de fournis, donc maxList, max donc là on a une, deux, trois, quatre, cinq, six éléments, donc là on regarde, hein le plus grand c'est bien 131. Deuxième exemple, max liste 2, là il y a des nombres négatifs, donc là le plus grand euh, c'est 24. Alors on va regarder d'autres exemples, hein, ça c'est intéressant parce que euh, par exemple on peut se dire, euh, et si le maximum il est en premier élément, il faudra quand même qu'on trouve le résultat, hein. donc là j'ai pris le, ce deuxième euh, exemple et puis j'ai mélangé euh, l'ordre des éléments, donc il faudra bien trouver 24, si les derniers éléments, il faudra bien que notre euh, programme il fonctionne aussi, il faudra qu'on trouve quand même 24, si les éléments ils sont égaux, il faudra aussi trouver euh, que le maximum c'est 24, hein. dans, dans l'énoncé on nous dit le plus grand élément, mais bon, euh, voilà 24 c'est le plus grand, hein, même s'il y a deux fois 24, euh, un autre cas intéressant, c'est quand il y a un seul élément, on sait qu'elle est pas vide, donc il y a au moins un élément, donc mais le maximum se devrait être cet élément, et une dernière chose, donc, euh, un petit peu plus avancée, c'est de se dire, bah, voilà, si tous les nombres sont négatifs, hein, le maximum, bah, il faudra quand même que ça fonctionne. Donc, dans notre cas, ce sera moins 3. Et, euh, par exemple, euh, voilà, faire attention avec euh, une histoire du zéro. Je vais en reparler. Alors, en résumé, donc, en entrée, on a une liste de nombres. Notre fonction s'appelle maxList, apprend ce paramètre-là en entrée, et en sortie, elle nous a donner le plus grand élément. Alors, la démarche, euh, ça va être la suivante, hein, donc l'algo on va prendre le premier élément et on va le mettre dans maxi donc maxi ça va être un nombre qui est le maximum euh, comment dire, intermédiaire de notre liste au début quand on a regardé que le premier élément bah, c'est cet élément qui est le maximum et après on va parcourir la liste, c'est à dire qu'on va regarder à partir du second élément jusqu'au dernier, donc le deuxième, le troisième, etc et l'élément qu'on considère à chaque fois on va le comparer avec maxi s'il est plus grand, donc strictement plus grand, eh ben on va dire que maintenant notre maximum c'est l'élément qu'on vient de considérer. Et à la fin ben on retourne notre maximum. Alors, donc juste pour voir, donc là, par exemple, avec cette liste-là, on va dire voilà, euh, le, le maximum c'est 24, après on va faire notre parcours, on va dire est-ce que moins 15 est plus grand que 24 Est-ce que moins 3 est plus grand que 24, etc. Et on va jusqu'au bout. Donc c'est ça le, le principe. Quelques commentaires. Alors déjà, euh, c'est pas dit dans l'énoncé, mais il bon, ne faut pas utiliser la fonction max, euh, la built-in euh, Python, qui existe, qui permet de faire le même boulot. Hein, C'est-à-dire que ici, si vous mettez max de ce qu'il y a ensuite, vous obtenez euh, 131. Donc là, on est dans un exercice, il faut, faut détailler cette recherche de maximum. L'initialisation de maxi, donc une erreur, souvent, c'est que on initialise ça en mettant 0, en disant on cherche le plus grand nombre, donc sous-entendu, les nombres, c'est des nombres, voilà, positifs, hein, comme on a par exemple ici, que des nombres positifs, donc là, si on initialise le maximum temporaire à 0, bah ça peut, ça peut le faire, mais là, c'est pas le cas. La liste, elle est non vide, donc on, on dit, bah, voilà, le maximum, c'est le premier élément. Bon, ça, on a le droit de le faire. Alors après on fait notre parcours du second jusqu'au dernier, donc c'est pas la peine de recommencer au premier, on, on l'a déjà pris en compte. Donc c'est pas la peine de boucler dessus. Et ensuite une dernière chose, quand on fait notre comparaison, on fait une comparaison, est-ce que c'est strictement plus grand Parce que si on trouve un, un nombre qui a la même valeur, c'est pas la peine de changer, le maximum ne change pas. Ok, donc maintenant on va regarder on va commencer à, à coder ça, donc la, la fonction s'appelle maxlist. la variable, donc le paramètre en entrée c'est tab donc là je vais faire une fonction vide en premier temps, puis on va dire, on va faire un print de ce qu'on devrait obtenir si on utilisait euh, donc max_liste. donc c'est 98 là je, je reprends l'exemple, hein, 12 104, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a 23, 131, et 9. Crochet carré pour fermer la liste. Je ferme la parenthèse de l'appel de MaxList, et je ferme le print. Donc là, si je fais un run, ça ne va pas me donner ce que je veux, mais déjà ça fonctionne. Donc ça me met None None ça veut dire on retourne rien. Alors, nous, la première chose, on a dit qu'on initialisait avec le premier élément. Donc, ici, on va dire que notre maximum, il est égal au premier élément. Donc, table de 0. Et on va faire un return de ce maximum. Donc là, on va refaire fonctionner. Donc là, maintenant, on retourne bien 98. Donc, on est bien parti. Hein. Euh, si, voilà, On retourne le premier élément de la liste. Donc, maintenant, il va falloir qu'on considère toute la suite de la liste. Alors, on va faire notre parcours avec une boucle fort. On va dire fort, élément. Une table, qu'est-ce qu'on fait? Dans le premier temps, on va juste faire un print de l'élément. Voilà, pour voir un petit peu, pour, pour réfléchir. Donc voilà, donc quand on regarde qu'est-ce que ça nous donne, on commence par afficher 98, qui est le premier élément, puis 12, puis 104, jusqu'à 9, donc on boucle. Et euh, ici, on réaffiche le, le résultat. Donc là, euh, on a dit qu'il ne fallait pas reconsidérer le premier élément. Hein, donc on va pas faire sur tab, mais donc ici, on va partir de l'indice 1. Donc 0, c'est le premier élément. L'indice 0, c'est pour le premier élément. L'indice 1, ici. Et on va aller jusqu'à la fin. Donc ça se note comme ça. On refait un run pour vérifier, pour être sûr. Donc là, quand on fait ça, on commence bien à 12. Donc on a sauté le premier élément, après on va à 104, 23, etc. Donc on, on parcourt bien toute notre liste à partir du, du deuxième. Alors qu'est-ce qu'on fait On veut tester si élément, il est supérieur à maxi. Donc strictement, donc il n'y a pas de, de égal. Est-ce qu'il est supérieur à maxi bah Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait On a dit que le maximum il était égal à l'élément. Ok, on fait le run et on obtient... 131 donc là ça sent vraiment bon hein. on est sur la sur la bonne piste alors première chose qu'on va faire on va revenir à l'énoncé et on nous a donné un deuxième exemple donc on va ajouter cet exemple là donc là on y va, on fait un print de max list, donc on ajoute, donc on a moins 27, 24, moins 3 et Moins 3 et 15, crochet carré, touc, touc. on envoie, on regarde ce que ça donne. Donc ça nous donne bien 24, donc on est, on est content. Alors après, qu'est-ce qu'on avait fait aussi on a, on a eu d'autres exemples qui sont intéressants, donc on peut, euh, voilà, on, on peut aller un petit peu plus loin, on va regarder quand c'est un, un premier élément, quand c'est un dernier élément, on va regarder ce que ça nous donne. Donc là, on va rajouter les exemples. Hein. Donc on y va. Donc euh, 24 en, en premier élément. Voilà. Voilà. Après 24 en dernier élément. Donc euh, je vais le mettre là-bas. On va regarder. Donc normalement, ça euh, devrait nous donner la même chose. Voilà, on a bien 3 fois 24, donc tout va bien. Euh, après, on a si on a un seul élément, et si on a des éléments euh, tous négatifs, on va aussi tester ça. Donc, euh, un seul élément, par exemple 5. Voilà, puis après, euh, je vais reprendre aussi, j'en profite, donc je mets si tout est négatif, donc on va mettre des moins, et on va relancer tout ça donc 131 24 24 donc c'est ce qu'on a ici on a bien le 5 et ici on a bien le moins 3 donc là à ce stade avec ces, ces, ces exemples là on peut dire qu'on est euh, on est vraiment bien donc c'est bon hein, ça fonctionne bien alors euh, ensuite qu'est-ce qu'on peut faire on peut rajouter euh, donc euh, le commentaire le docstring donc euh, on y va donc euh, alors il faut expliquer donc euh, par exemple on va dire le paramètre tab euh, est une liste de nombres non vide. Voilà. Euh, après, qu'est-ce que ça fait Ça retourne le maximum de ces nombres. De ces nombres. Voilà. Donc là, je fais mon docstring, je fais un run, donc j'ai le même résultat. Puis là, après, on peut accéder à la documentation, hein, maxlist. Voilà, donc on a bien notre documentation, donc ça c'est intéressant. Alors en termes de commentaires, on pourrait rajouter des commentaires, hein. par exemple dire, euh, voilà, euh, initialiser euh, avec le, le premier élément, et les, je vais y arriver, et éléments de la liste. Alors pourquoi on peut le faire Parce que la liste n'est pas vite donc on peut aussi préciser, préciser cela si on veut. Puis après bon bah par exemple la variable élément, c'est des éléments euh, de la liste donc c'est causant. Euh, le maximum temporaire on l'a appelé maxi, c'est un nom qui est, qui est aussi intéressant et qui est porteur de sens donc euh, à ce niveau là euh, ça va bien. Alors maintenant on va regarder autre chose. Euh, on va regarder donc ce qui concerne les, euh, les assertions donc on va on va rajouter des donc des conditions sur tab hein. alors la première euh, condition c'est euh, tab est une liste donc c'est une liste donc on va écrire assert donc le type de tab il faut que ce soit une liste voilà donc euh, tab doit être une liste. Ok. Et euh, la deuxième assertion, assertion donc c'est que euh, table ne doit pas être vide. Donc la longueur de table, donc son nombre d'éléments, il doit être différent de 0 Donc table ne doit pas être vide. Ça c'est pas mal. On fait un run. Donc ça fonctionne comme avant, hein, pas de souci. Euh, alors là ce qu'on va rajouter c'est on va faire on va vérifier si nos assertions servent à quelque chose hein. donc euh, on y va on va hop voilà. je prends voilà on va faire déjà liste vide qu'est ce qui se passe alors si je veux le faire dans l'ordre c'est c'est doit être une, une liste alors donc je vais lui dire 15 je fais un run donc j'ai j'ai bien mon erreur donc l'erreur se passe donc en ligne 14 ici et là on me dit voilà euh, table doit être une liste donc c'est pas le cas donc on a on a bien notre erreur donc ça ça marche bien après on va faire le deuxième avec la liste vide je fais un run donc ici l'erreur donc euh, au même endroit hein, j'ai changé le programme donc euh, ici en ligne 7 on a euh, donc table ne doit pas être vide donc table est vide et ça ne fonctionne pas donc là nos assertions ah, nous ont euh, permis euh, de vérifier euh, euh, voilà, les conditions que devait, récup que devait euh, vérifier le paramètre en entrée. Alors après ça, euh, au niveau des assertions, on pourrait aussi, plutôt que de faire des prints, on pourrait tester euh, des choses comme ça. Hein. Donc euh, hop, de mémoire. Okay. Voilà, donc ça, ça, ça devrait être égal à 131 on va faire un assert, voilà, et on pourrait transformer euh, donc toutes les autres, euh, voilà, je vais en faire une deuxième, assert, donc là, TOC, maxList, normalement, quand la liste elle a un seul élément, ça devrait être égal à 5, donc là, par bah, feignantise, je ne fais pas tout, je refais un run, donc là, on n'a plus de résultat, ça veut dire que toutes les assertions sont vérifiées, que notre pro programme, euh, il fonctionne bien. Voilà, donc en résumé, euh, on, a, donc on répond à l'énoncé et euh, aux, comment dire, aux exemples de, de l'énoncé, hein, on les a fait. On a rajouté des exemples supplémentaires euh, pour être encore plus clair. Euh, on a été plus loin, on a mis un docstring pour commenter notre code. Euh, voilà, donc euh, c'est optimisé, hein, on, on fait le, le minimum de comparaisons euh, et d'affectations pour trouver... Euh, euh, notre maximum dans cette fonction. Donc tout est ok. Donc sur ce, bah écoutez, je vous souhaite euh, euh, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.